Bonjour à tous, alors on est en direct euh, sur Facebook, a priori tout fonctionne, après des petits réglages techniques, euh, on est en compagnie donc, de Léon ce soir pour euh, faire un point sur euh, bah, un peu mieux découvrir la préparation CRPE Fort Prof, comment ça se passe, euh, l'organisation, qu'est-ce que c'est une année, on s'est dit que le mieux c'était d'avoir quand même le retour d'une personne qui l'avait vécue. Donc en l'occurrence, ce soir, Léon, qui est avec nous, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, je vous en prie. Euh, et ce soir, moi, je suis accompagné de Jean-Paul, qui est, euh, responsable de formation euh, chez 4 qui vous accompagne dans l'année, donc c'est pareil, c'est une des personnes les mieux placées chez 4 pour vous parler euh, de la préparation de l'année. C'était intéressant de faire un point ensemble euh, ce soir, parce qu'on a quand même beaucoup de questions, c'est un peu le moment... Euh, euh, quand vous êtes candidat au CRPE, vous euh, vous demandez bah, « est-ce que je me lance dans le projet Est-ce que je me lance pas ?» euh, Et forcément, bah, c'est mieux d'avoir toutes les infos avant de faire un choix. Donc, on s'est dit que c'était le bon moment. Peut-être que vous êtes en vacances, peut-être que vous avez le temps d'être avec nous ce soir. Si vous êtes pressé, parce que à 19h, peut-être qu'il y aura l'apéritif qui va commencer, peut-être qu'il y aura d'autres obligations Invitez-nous, <rire> Invitez-nous déjà. Et, euh, et sachez que vous pouvez retrouver donc ce, replay, ce live en, en replay, évidemment. Comme d'habitude, il sera rediffusé directement sur Facebook après, euh, une fois qu'il sera terminé ce soir, et euh, sur YouTube. Donc ça, il n'y a pas de problème, comme d'habitude. Comment va s'organiser ce live ce soir Alors, on va faire un, un, déjà un petit, un, un rapide rappel euh, du concours. Euh, ensuite, euh, Jean-Paul vous parlera un petit peu euh, de nos résultats cette année, parce que c'est important aussi de savoir euh, comment nos stagiaires ont performé cette année. Ça vous donnera un petit peu une idée... Euh, de notre taux de réussite. Ensuite, Léonce, vous nous parlerez de votre année euh, de prépa à nos côtés. On pourra poser quelques petites questions. Et puis ensuite, on fera un gros point avec Jean-Paul sur euh, l'année de préparation. C'est ça, nos différentes préparations, comment, se passe, comment vous organisez, comment ça va se passer cette année si vous venez chez nous et euh, comment vous allez réussir le CAPE avec nous, tout simplement. Voilà, donc on, on vous parlera un peu des différentes formations qu'on propose au concours, donc les différents formats, à distance, en école, en visio, par correspondance, etc. Et on finira évidemment par un point de financement, avec notamment les différents financements extérieurs possibles et notamment le CPF qui revient régulièrement. Donc pour stopper toute teasing, évidemment le CPF est toujours mobilisable chez Fortprof dans son intégralité ouais. pour financer nos préparations au CRPE. Donc ça, ça c'est dit. Euh, un petit coucou au passage quand même à la promo Fort Prof euh, Mandela. C'est la promo CRP 2023. Je ne sais pas si euh, certains d'entre vous sont connectés ce soir avec nous. Si vous l'êtes euh, un coup, vous avez attaqué vous déjà depuis quelques semaines, voire quelques mois euh, en anticipé à regarder vos premiers contenus, attaquer vos premières remises à niveau. Vous êtes déjà bien dans le bain, les cahiers de vacances depuis de quelques vacances, semaines. Ouais. <rire> Vous avez commencé à vous mettre bien dans la prépa, euh, mais évidemment, les cours et le vif de la préparation commenceront à la rentrée. Donc, pas de souci si vous nous rejoignez entre temps. Ouais. les préparations sont conçues pour, euh, si vous les attaquez en septembre-octobre, vous avez tout ce qu'il faut pour préparer et vous serez dans les temps. Vous n'avez pas besoin d'avoir commencé en février pour réussir votre préparation chez pourquoi. C'est ça. Et certains d'entre vous, bah, peut-être comme Léonce d'ailleurs, sont en reconversion professionnelle. Donc, certains attendent de finir leur, leur, leur emploi avant d'attaquer la préparation. Certains suivront la préparation en même temps que leur emploi, en même temps que la gestion de la famille, que de la vie personnelle. Donc, on va voir ensemble que c'est possible, que ça se fait. Il faut juste un petit peu d'organisation. Donc bon, Léonce, on garde ça avec vous euh, tout à l'heure. Cette partie-là avec vous. Euh, un petit rappel quand même sur le, sur le concours, je voulais être sûre que toutes les personnes ce soir avec nous euh, soient bien au courant des conditions d'éligibilité. Est-ce que vous êtes sûr d'être bien éligible au concours hein Vous savez qu'il y a plusieurs voies d'accès au concours, selon votre, euh, votre ce que vous avez fait avant, selon votre diplôme, selon votre expérience professionnelle. Donc dites-nous en, en <rire> commentaire, ça nous intéresse, si, euh, si vous connaissez déjà votre voie d'accès euh, c'est intéressant pour nous. On a on a quelqu'un aussi sur le chat qui répondra à vos questions. Et puis nous, on, on y répondra aussi en direct s'il y en bien a bien. au fur et à mesure du live. Euh, donc, pour rappel, hein, ça vous permet de contextualiser un petit peu la prépa. Donc, la prépa, vraiment, les premiers cours commencent en, en début octobre. La rentrée se fait en septembre. Et les épreuves du concours, les premières épreuves ont lieu en avril. Les premières épreuves écrites. Vous savez que le CRP se divise en deux. Donc vous avez d'abord les épreuves d'admissibilité qui sont les épreuves écrites qu'il faudra forcément réussir pour accéder aux euros euh, qui ont lieu en général selon votre académie entre le mois de mai et de juin à peu près. Ouais, ça. Les épreuves écrites sont sur 60 points, quand les épreuves orales sont sur 120. Donc vous voyez il y a quand même un décalage dans les points à aller chercher. Euh, je vous en parle maintenant parce qu'avec Jean-Paul, on en parlera tout à l'heure de l'importance de travailler les épreuves orales dès le début de l'année. Ça, c'est vraiment un des secrets de la réussite, et je pense qu'on y reviendra avec les tout à l'heure. C'est vraiment un des, euh, un des secrets pour réussir le concours. Je ne vous en dis pas plus. Donc, Vous savez que sur les écrits, vous serez évalué sur le français, les maths, et donc une nouvelle épreuve d'application qui, qui est apparue l'année dernière, où vous pourrez être interrogé soit sur la science et les technologie, la technologie, soit sur l'histoire géo, l'enseignement moral et civique, ou soit euh, sur les arts. Donc ça, c'est pareil, hein. un des trois domaines au choix, euh, vous devrez faire vo votre sélection au moment euh, de l'inscription au concours, qui a lieu un peu plus tard dans l'année. L'idée, bon. du coup, c'est que vous faites votre sélection euh, chez nous, vous choisissez un domaine. Euh, en avril, quand vous serez dans votre salle des décrits, ils vont vous mettre les trois sujets sur la table. Mais nous, on fait ce choix stratégique de vraiment vous faire vous concentrer sur un domaine pour que vous soyez expert sur un domaine et que vous ayez une très bonne note sur le domaine, plutôt que moyen dans les trois domaines. C'est ça, on y reviendra après. Ça, c'est vraiment les points stratégiques. On, on y reviendra en détail tout à l'heure. Mais en effet, ça, ça fait partie aussi de la méthodologie adoptée quand on prépare un concours. C'est se dire, on va chercher un maximum de points. Hein, Ce n'est pas un examen. Donc, il ne suffit pas d'avoir la moyenne. On est vraiment sur un concours. Il faut être le meilleur et le mieux classé possible. Et on verra après, d'ailleurs, avec le témoignage de Léonce, pourquoi c'est important d'être bien classé. Donc, je vois qu'Émilie, vous nous avez répondu. Vous passez-vous à Strasbourg en externe public OK. Avec la dérogation, vous, avez, vous êtes maman de trois enfants, tout à fait, donc c'est possible, là, pour rappel, si on est parent de au moins trois enfants, on peut passer le, le CRPE sans diplôme, donc il n'y a, a pas de diplôme requis, ça c'est un des, des aspects qui n'est pas forcément connu de tous. Mm -hmm. Euh, OK, donc pour la partie écrite, et juste pour finir avec donc, les épreuves du concours, euh, on sait qu'on a ensuite les euros sur 120 points, où là, vous serez plus évalué sur votre euh, capacité à enseigner ou en tout cas, savoir euh, mener une classe, organiser vos cours, euh, vraiment plus l'aspect pédagogique, didactique. Là, le jury voudra voir en face un futur professeur des écoles. Donc ça, ça se travaille aussi, hein, parce que souvent, comme on l'a dit, on vient d'un... D'un milieu différent, euh, on est euh, éloigné certainement de l'éducation nationale, donc il faut se mettre un petit peu dans ce moule-là, dans, dans ce statut-là d'enseignant. Ça, ça se travaille. Donc vous serez évalué là-dessus, évidemment, nous, dès le début de l'année, on, on le travaille avec vous, et vous serez notamment évalué sur le français et les maths à nouveau, c'est vraiment la, une des bases du concours, et vous serez évalué également en, en EPS, donc en éducation physique et sportive. Alors ce n'est pas une épreuve. Euh, euh, c'est une épreuve théorique, hein. vous n'aurez pas, mmh. pas évalué sur vos compétences à, à faire du sport. Et euh, la, dernière, la dernière discipline, ça sera la CSE, la connaissance du système éducatif. Donc, ça, c'est certainement nouveau pour vous. Ça, c'est vraiment un des aspects, euh, je pense, les plus euh, ludiques et intéressants pour un, pour un candidat au concours qui découvre le métier parce qu'on découvre vraiment là euh, oui. le, le métier de professeur des écoles. Les coulisses, toutes les ficelles. Exactement. Alors. Et ça, c'est vraiment en général une des disciplines que vous préférez. Euh, donc ça c'est sur 120 points. Donc bonjour euh, alors Pran, je sais pas si c'est lui c'est le prénom. Patricia. oui Patricia, ouais, c'est <rire> un pseudo. Vous passez vous en externe en troisième voie. Hélène, donc vous vous êtes salariée depuis 22 ans et vous préparez le concours, bah c'est super, un candidat libre euh, et vous travaillerez jusqu'en décembre 2023. Vous passez en troisième voie sur Créteil. Ouais bah, alors c'est tout à fait le genre de de le type de stagiaire qu'on accompagne chaque année hein, Hélène, donc pas de souci. Hein. Nous, on accompagne des personnes qui travaillent encore dans l'année, qui ouais. gèrent et, euh, et leur vie professionnelle et le concours, et qui, et qui, qui sont sortis des études depuis euh, 20, 30 ans. Donc, ça, il n'y a aucun problème. Donc, c'est super. Bienvenue à vous. Et, et bah, que l'aventure commence. On a Nicolas aussi. Euh, l'inscription au concours est-elle toujours disponible Alors, ah, l'inscription au concours au CRPE, c'est ça Ou, ou l'inscription chez Fort Prof si vous parlez de l'inscription euh, au CRPE, ça n'a ça, ça pas encore ouvert, en effet. Les inscriptions se font euh, sur une plateforme de l'éducation nationale qui s'appelle Cyclad, et c'est a lieu en général, entre septembre et octobre. Donc, ça, c'est pas encore ouvert. Ah ben voilà. Donc, j'ai répondu sur le chat. Mmh. Et l'inscription chez Fortpuff, par contre, c'est ouvert dès maintenant, hein, quand vous voulez. <rire> Tout à fait. Et Diane aussi, qui, euh, qui le, vous, vous le passerez sur l'Académie de Versailles en troisième point. OK. Donc, ça nous donne un petit <rire> peu une idée de… Euh, du genre de, bah de, de spectateurs qu'on a avec nous ce soir, donc beaucoup de reconversions professionnelles. Ouais. Euh, avant qu'on donne la parole à ce qui nous parle un peu de son parcours et de l'intérieur de la prépa, euh, on voulait faire un petit point sur nos statistiques, euh, nos, nos réussites, en fait notre, nos résultats au CRP 2022. Ça y est, hein, on, a, on a pu tout calculer, on a pu tout mesurer, donc on, on sait exactement euh, quelles ont été euh, les statistiques, de nos, les résultats de nos stagiaires de la promo. Donc, c'est Jean-Paul voilà. qui va nous le présenter. Donc, effectivement, à calculer les, les résultats, et nos statistiques, c'est une partie de mon travail chez Prof. Euh, comme on, on, on dit souvent que les statistiques, on peut leur faire dire n'importe quoi, que, que c'est très vague, etc. Nous, on essaie vraiment de baser notre, on base vraiment notre travail sur des algorithmes. On ne va pas choisir les statistiques qui nous arrangent. Euh, on est certifié Calliope, hein, je le rappelle. Donc, on a des contrôles réguliers euh, sur les taux qu'on avance. Donc, tout est vérifiable et euh, tout est objectif. Euh, donc, Pour ce qui est de nos statistiques au CRPE 2022, alors, le premier résultat, on le calcule sur nos stagiaires qui ont suivi 100% de notre formation, donc qui ont été présents à tous les cours et qui ont également fait tous leur concours blancs et toute leur mise en situation d'oral. Sur ces, sur ces stagiaires-là, pardon, on a 85,4% de réussite, c'est-à-dire quasiment 9 stagiaires sur 10 qui ont passé avec succès les épreuves écrites et les épreuves orales et qui seront professeurs des écoles à la rentrée donc ce qui est quand même relativement considérable, hein, je pense. Ah oui, euh, surtout quand on voit par rapport aux résultats académiques. Euh... Voilà, c'est ça, on a, des, on a des résultats académiques, on multiplie entre x2 et x4 les résultats académiques hein, normalement sur, sur l'ensemble du territoire. Alors, en toute transparence, du coup, on vous donne aussi le résultat qu'on calcule sur les stagiaires qui ont suivi au moins 75% de leur préparation, c'est-à-dire qui ont été présents aux trois quarts de leur cours ou qui ont rendu les trois quarts de leur devoir. Et pour ces stagiaires-là, on est à 61,6% d'admission. Donc, on a quasiment quand même deux stagiaires sur trois qui sont admis aussi au CRPE. Je ne parle ouais. pas de l'admissibilité, je parle bien de l'admission. Donc, vraiment, d'avoir tout le concours. Oui, on trouvait ça intéressant de vous donner deux statistiques. Ça vous permet de mettre aussi en perspective euh, bah, deux de façons de suivre la préparation, hein, évidemment, mm -hmm. que on pourrait vous donner les résultats uniquement sur, basés sur les 100% d'assiduité, mais on trouvait ça plus honnête de vous donner aussi vous donner un, un autre aperçu. Oui, tout à fait. Qui reste quand même euh, excellent. Tout à fait, sachant que, euh, pareil, si on reprend les stagiaires qui ont 100% de, de leur formation, l'admissibilité, donc la réussite aux écrits, on est à 97%, ce qui est, euh, ce qui est quand même plutôt pas mal. Euh, pour petit rappel aussi, on a eu 12 majors académiques euh, cette année, donc 12 stagiaires qui sont arrivés premiers de leur académie sur le CRPE, donc déjà félicitations à eux, hein, bien sûr, dont Léonce qui est avec nous ce soir, et on a euh, 150 stagiaires aussi qui sont arrivés dans les 15 premiers de leurs académies, donc euh, qui ont fait vraiment une, une super performance hein, pour des gens qui sont en reconversion, au travail avec famille nombreuses, etc., donc voilà, ça c'était le, oui. le petit point statistique. Et maintenant, je vais laisser du coup la parole à, à Jade et à Léonce hein, pour pour euh, comment ça se passe. Bah oui, ça, ça, ça nous permet un peu. Ça, et vous, ça vous met aussi un peu dans dans le bain de de ce qui vous attend à l'issue de la prépa, parce qu'évidemment, on le sait, on va le voir ensemble. La préparation, c'est intense. Ça vous demandera des sacrifices. C'est vraiment euh, c'est vraiment du temps plein. Et à la fois, bah voilà voilà qu'on arrive à la fin de l'année, donc à des super à euh, des super résultats. Et, à, et au, métier au métier de cœur qu'on souhaite faire. Donc, Léonce, euh, si vous voulez bien nous parler un petit peu plus bah, de votre parcours, euh, de ce qui vous a amené à, à vous lancer dans la préparation, de comment s'est passé un peu cette année, et peut-être nous donner quelques conseils, en tout cas ce que vous auriez aimé peut-être recevoir euh, bah, à ce moment-là, au moment où vous, vous hésitiez à vous lancer. Et donc, je rappelle que Léonce en effet est arrivé euh, premier son académie, donc sur Lyon, en deuxième voie. Donc, un grand bravo encore. Merci beaucoup. Ouais, donc je suis Léonce Carré, j'ai 41 ans, j'ai un parcours professionnel dans la médiation culturelle. J'ai travaillé dans différentes structures euh, des musées ou des jardins botaniques pour faire des, euh, des dispositifs pédagogiques pour de, tout type de public, hein, des enfants jusqu'aux adultes, que ce soit des ateliers euh, de formation ou alors euh, des événements euh, ou même de la communication que ce soit euh, du site internet ou euh, de la euh, du community, community management donc, un métier très, très varié, avec quand même une, déjà une note hein, de pédagogie. Je me suis toujours destiné à des, des métiers en lien avec la, la transmission de connaissances. Euh, au sortir de mes études, donc en 2003, euh, ben j'ai fait un choix. J'ai fait le choix non pas de faire, de faire prof, mais de, de partir dans les, ce qu'on appelle l'éducation populaire. Euh, et donc, j'y ai passé euh, ben, presque, presque 20 ans. Euh, au bout de ces 20 années, bon, voilà, on va dire que j'ai fait le tour. Euh, et puis euh, ça faisait quelques années que j'étais vraiment au bout du bout de, de ce que je pouvais faire dans... Dans ma formation, donc je me suis, dé... enfin dans mon, dans mon métier, donc je me suis décidé à faire un, à faire une reconversion. Et naturellement, j'ai fait une reconversion, une reconversion professeur des écoles. Euh, et puis, comme j'étais dans une situation où je voulais pas, euh, concrètement, c'était, un... la décision était prise et je voulais y arriver. Et voilà, je me suis dit, je vais mettre toutes les cartes de, euh, dans ma poche et je vais prendre une, une prépa concours. Euh, alors évidemment, j'ai commencé à regarder sur le net euh, toutes les prépa concours, mmh. puisqu'il y en a beaucoup. Euh, pourquoi j'ai choisi fort prof euh, bah, Déjà le bouche à oreille. J'ai dans mon entourage plusieurs, euh, plusieurs personnes qui ont fait des reconversions professionnelles. Toutes sont passées par fort prof Elles m'ont dit euh, « ouais ça marche très bien, euh, c'est solide. Euh, euh, voilà Nous, on a fait comme ça, on n'a pas regretté ». Donc, euh, c'est vrai qu'en étant un peu noyé sous les infos des différentes euh, offres qu'on pouvait trouver sur Internet, oui. je me suis dit, bon, bah, je, vais faire confiance, euh, voilà, je vais faire confiance à ceux qui y sont, euh, qui y sont passés avant moi. Et voilà, donc, j'ai contacté Fortprof prof Assez tard, euh, puisque je ne l'ai pas du tout fait en février de l'année dernière, je l'ai fait, euh, fait en septembre. Euh, donc, vraiment, euh, ça a été un peu... Euh, moi, je l'ai vécu comme un peu au dernier moment et j'ai eu l'impression de commencer la formation en étant dans la bourre, hein. ouais, mais ouais, pas du tout. Oui, oui non, voilà, pas du tout. Un... <rire> voilà, c'est vraiment l'impression que j'ai eue parce que c'est vrai que je voyais, je, voyais des, des, des, euh, je voyais des collègues de promo qui étaient déjà sur les forums, les choses comme ça, qui avaient oui. déjà acquis des, euh, des, <rire> des, des, des éléments que moi, je n'avais pas acquis. Mais en ça, c'est les plus impatients hein. qui veulent ouais. vite, vite. Oui, ouais, mais c'est vrai que euh, voilà, quand les cours commencent, c'est là, là que tout se met en place hein, progressivement. Ouais. Ouais. ouais. Alors euh, l'année comment elle s'est passée. Donc j'ai pris la formule euh, la formule gagnante. La formule euh, en gros, bah, ça c'était le conseil de Forprof. Hein. J'ai contacté Forprof qui m'a dit, bah, vu votre profil, hein, si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, que c'est la première fois que vous passez le concours, prenez la formule gagnante. Donc, c'est vrai que c'est une formule qui est extrêmement complète. Euh, et donc, là où pour moi ça a été assez confortable, enfin, assez confortable, est, tout est relatif, c'est que j'ai consacré mon année à faire ça. Euh, je ne travaillais pas, euh, je travaillais pas en, en, en même temps. Euh, donc, je consacrais euh, 7 heures par jour, 4 jours par semaine à ma prépa concours. Oui. Euh, donc, ça, c'était quand même… Euh... C'était une vraie chance, ouais. C'était une vraie chance, voilà. J'ai mes amis qui ont fait cette reconversion, qui eux, travaillaient en même temps. Ils y sont parvenus, hein, ils y sont arrivés, mais c'est vrai que c'est… Euh... Enfin, moi, je peux témoigner que c'est quand même quelque chose d'exigeant, quelque chose d'intense et ouais. qui se fait sans aucun souci. Euh... La formule, donc il faut choisir également si on, on travaille sur euh, les regroupements euh, le soir en semaine ou alors les regroupements en week-end. Euh, donc, moi, j'ai choisi de, de prendre les, les regroupements en soirée pour justement conserver du temps en week-end à, à, à ma vie de famille. Euh, et donc, euh, c ces regroupements en soirée sont alors super enrichissants. Euh, mais je vais être honnête, quand vous arrivez le mardi soir ou le jeudi soir et que vous avez votre journée dans les pattes, que vous avez couché votre fils et que euh, vous devez encore vous refaire deux heures de, de cours, eh ben c'est euh, dur. Mais à partir du moment où on y est, en fait, ça passe tout seul. Voilà, ça passe <rire> tout seul. On se retrouve, en fait, on est avec, on est avec sa promo. Euh, donc, petit à petit, on apprend à faire connaissance. Moi, j'avais une binôme. Avec ma binôme, on s'est très bien entendus. Vous euh... étiez combien de personnes dans votre groupe hein euh, on était euh, 17 au départ et on a fini à 15. Il y en a deux qui ont, qui ont arrêté. C'est ça, voilà. c'est des, des petits groupes hein, à chaque fois. Oui. Mm -hmm. ouais. Voilà. Donc euh, Et puis, bah, au final, on se connaissait tous. On a créé un groupe WhatsApp. Et puis, maintenant, on échange encore sur le, sur le ouais, groupe super. WhatsApp. Ouais. Voilà, on est toujours, toujours en lien. On sait qu y a, voilà, que tout le monde a quasiment réussi. Il y a deux, deux trois personnes. Je rejoins les, les, les statistiques qui ont été données. En effet, il y a deux personnes qui n'ont pas, pas réussi à passer le... Ouais. Euh, le CAP, mais tous les autres ont leur affectation et puis même ceux qui n'ont pas réussi, on reste en contact. Quoi. Donc C'est vraiment une belle expérience. Euh, donc, voilà, pour ce qui est du déroulé, donc, euh, ce, qui, ce qui est surprenant aussi pour, euh, pour la formation ForProf, c'est qu'on on, on nous envoie des, des documents en amont pour préparer le cours. Euh, et en gros, euh, on vous file euh, grosse quantité d'informations, on vous dit débrouillez-vous et il faut préparer le cours pour arriver au cours avec le maximum de choses qu'on ait pu préparer, qu'on ait partagé avec son binôme pour ensuite le partager avec les autres. Et alors ça aussi, c'est quelque chose de très, très intéressant, parce que enfin, moi qui m'a plu, parce que du coup, on est vraiment dans une dynamique où euh, il faut s'approprier soi-même. On n'est pas du tout passif. Hein. Ouais. Si, si vous voulez y arriver, c'est parce que vous vous donnez les moyens. Donc, ouais. euh, vous, vous, vous vous investissez dans votre formation, vous vous appropriez toutes ces connaissances et après, vous les partagez avec les autres. Donc, il y a vraiment ces deux aspects-là, le travail en solo et le travail en regroupement euh, autour de ces, de ces notions. Ou franchement, au début, et ça fait 20 ans qu'on a, enfin, moi, j'ai quitté la fac il y a 20 ans, euh, bah, c'est dur. C'est dur de re, se remettre oui. dans une activité d'apprentissage. Euh, en plus, on reprend, euh, euh, moi, j'ai un profil scientifique. Euh, on m'a demandé de refaire des, des trucs en français. Pouf, voilà, <rire> c'était impressionnant au départ. Et puis, après, après, au fur et à mesure, vraiment, ça, de, ça, devient, ça devient presque des mécanismes euh, automatiques. Et vraiment, oui, ça marche c'est ça, en fait. On met la mécanique en route et c'est souvent voilà. ce qui est le plus dur. Les premières semaines, on patine un petit peu. Et voilà, voilà, exactement. Ouais. Donc, il y a vraiment, moi, je l'ai vraiment vécu comme une année euh, alors, intense. Ça, c'est sûr. Euh, Ou Au début, c'est difficile parce que tout doit se mettre en place. Euh, si on est un peu anxieux, euh, cette anxiété va jouer contre nous, entre guillemets. Mais au fur et à mesure de l'année, on voit que les choses se mettent en place. Et plus on arrive proche du concours, plus on va faire de, les concours blancs, plus on s'aperçoit que les résultats qu'on a sont, sont probants. Et moi, je suis arrivé, euh, je suis arrivé à mon concours, j'étais serein. Voilà, Je suis arrivé aux écrits. Bon, j'étais serein, euh, je ne savais pas que j'aurais un aussi bon classement que ce que j'ai eu, loin de là, mais euh, je savais, entre guillemets, que j'aurais mon concours. Voilà. Vous saviez Et à quoi ça, vous attendre, vous saviez, ouais. vous saviez que vous saviez. <rire> oui, c'est ça. Et, voilà, c'est ça, déjà, même euh, mentalement, c'est quand même rassurant d'arriver sur un concours où vous êtes des milliers, euh, avec cette optique là quand même. Oui, ouais. après, c'est toujours difficile parce que c'est un concours, Et donc ouais. on ne sait pas qui on a en face. Exactement. Et, oui. et ça, euh, bon, ben, on ne saura jamais. Mais au final, mmh. avec le recul maintenant, euh, bon, ben, je m'aperçois que j'étais, voilà, très, très bien préparé. Oui, et puis en plus, c'est vrai que d'arriver dans cette grande salle, enfin, je ne sais pas à Lyon si vous étiez dans une grande salle ouais. ou pas, mais ça, ça met un petit coup de pression quand même, c'est sûr. Oui, mmh. oui. Ouais. Bah, moi, je l'ai pas vécu en, mon... je, je l'ai pas vécu en coup. Euh, vraiment, je pense que j'étais vraiment très préparé et je m'étais mis Bien. vraiment en mode, euh, comme euh, c'était un concours blanc, j'avais fait deux concours blancs. Euh, oui. Donc, euh, je me suis dit, bon, bah, allez hop, c'est le troisième. Voilà, Vous avez fait les concours blancs en école. Euh, oui. Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. on le verra après avec, ouais. avec Jean-Paul. On propose en effet les concours blancs dans l'année. Certains se font en école et, et c'est ce qui permet justement d être, d être, de se retrouver avec des personnes qu'on connaît pas voilà. dans une on connaît pas non plus. Euh, mais oui, c'est le but. C'est exactement le même contexte. Ouais. Ouais. Ouais. Et donc les concours blancs permettent non seulement de, de, de vérifier que on a les connaissances et qu'on a la capacité de répondre aux questions, mais en plus permettent de s'entraîner euh, bah, à ce qu'on va vivre euh, en entrant dans, un, dans, dans cette salle où voilà on connaît personne. C'est. Ah bah oui. ouais, c'était, non c'était, c'était bien. Et, ouais et puis euh, après, pour les oraux, du coup, comment, euh, parce qu'on voit que les écrits, bon, bah, vous, ça s'est ça, super bien passé. Pour les oraux, ouais. après, euh, c'est pareil, vous, vous l'anticipiez vous peut-être plus, vous l'appréhendiez plus, ou au contraire, bon, bah, pareil avec les, euh, les concours blancs euh, oraux, euh, vous vous sentiez à l'aise. Euh, alors, je l'appréhendais parce que vous l'avez évoqué, euh, les écrits, c'est euh, une petite part de la note finale et tout se joue sur les… enfin, une grosse partie euh, va se jouer sur les oraux. Euh, donc, euh, je savais qu'il ne fallait pas que je me plante sur les oraux. Donc, évidemment, oui, je me suis mis la pression à ce niveau-là. Euh, après la préparation, tout au long de l'année, on a des regroupements, on va travailler l'oral en permanence. Oui. Euh, donc, finalement quand on arrive dans le concret de la préparation vraiment des oraux, bah on a pris l'habitude de parler, on a pris l'habitude d'être avec les autres, de prendre la parole face aux autres, de défendre son point de vue. De, ouais. euh, et du coup, bah, ça, c'est pareil, c'est enrichissant et on arrive, de, on arrive plus solide aux oraux. Et donc, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est la préparation euh, aux oraux en tant que tel, donc, qui intervient après, le, après les écrits. Euh, donc là, on a vraiment des, des mises en situation d'oral euh, qui sont aussi extrêmement, euh, extrêmement enrichissantes. Et finalement, quand euh, on arrive aux oraux, bah, ce n'est qu'une répétition de ce qu'on avait, euh, euh, hein euh, voilà qu avait fait pendant les cours. Quoi. Totalement. Et nous, Jean-Paul, tu nous en reparleras tout à l'heure. Mais... Oui. Le but, en fait, cette méthodologie d'attaquer à travailler les euros dès le début de l'année, c'est justement, comme vous dites, Léon, il bah, se mettre en euh, cette attitude, dans cette posture, de ne pas être surpris, que ce soit en fait une habitude, de manière à ce que lorsqu'on arrive au, au concours, en plus d'avoir acquis des connaissances, on a cette faculté-là à pouvoir euh, prendre la parole, euh, être à l'aise, mais à la fois être aussi à l'écoute des retours du jury. Euh, et et c'est bien que vous mentionnez parce que c'est justement, nous, euh, une de nos priorités, quoi, préparer les euros euh, le okay. plus tôt possible. Ok, Léonce, est-ce que vous, euh, vous auriez des, des conseils, du coup, peut-être à, à donner aux candidats qui, qui sont, peut-être, soit qui ont attaqué la prépa, soit qui réfléchissent à se lancer, euh, des conseils, soit d'organisation, soit de, je sais pas, des choses que vous auriez aimé peut-être avoir, vous euh, Un conseil, c'est de ne pas perdre espoir. Moi, je me suis senti... Plusieurs fois euh, à me dire, voilà, mais ça va jamais le faire, quoi, c'est trop dur. Euh, et dans la promo, on a tous été comme ça, le fait ouais. d'avoir euh, d'être tous sur un WhatsApp commun, euh, bon, bah, on échange, hein. donc euh, tout le monde échange en parlant de ses angoisses respectives. Oui. Euh, fort prof a beau nous dire de ne pas le faire, bah, inévitablement, on le fait quand même. <rire> euh, donc, au final, il euh, ne faut pas faire de espoir parce que ça se fait. Ça se fait, il faut, faut prendre le temps. C'est quelque chose qui se passe sur une année. Donc, ce n'est pas l'angoisse d'une semaine qui doit prendre le pas sur le travail d'une année. Je ne sais pas si je, ouais. si je me fais comprendre, mais il ouais, va bah, y avoir fait. des moments d'angoisse, c'est inévitable. Et il bah, va y avoir aussi des moments de réussite. Euh, je prends l'exemple des maths, Moi, je me souviens le premier, euh, premier regroupement en maths, pourtant je suis scientifique, je me suis dit « allez, ça va être facile les maths ». Je me suis retrouvé devant ma copie ouais. pour un devoir qu'on est censé préparer en une heure ou deux. Euh, voilà. J'y ai passé huit heures. J'y ai passé huit heures pour arriver <rire> à un résultat qui n'était pas probant et pas satisfaisant. Oui. J'en suis ressorti, mais j'ai eu ma binôme, je me suis dit « mais toi, comment ça s'est passé bah, ?» Elle, c'était pareil hein. et ouais. on était au bout du bout. Mais oui. euh, à la fin de l'année, euh, mes devoirs, je les faisais dans le temps imparti et arrivé au concours, euh, je suis tombé sur, euh, sur euh, des exercices que j'avais vus euh, et revus. Euh, et du coup, le, sur le concours, c'est aller tout seul. Donc, voilà, c'est oui. ne pas perdre espoir. Euh, oui, ça, me va, ça se met en place. Coup, ne rien relâcher, lâcher. Ouais. Bout, ouais. Comme vous dites, dans l'année, il y a des périodes de creux, il y a des périodes où ça va mieux. Ouais. Mais en fait, vous êtes sur un marathon. Donc, forcément, ouais. ben, ça vous demande… Un un effort euh, de longue haleine mmh. et c'est vrai que pour revenir sur les sujets souvent en fait euh, la particularité j'ai pas prof et on en reparlera tout à l'heure c'est qu'on vous fait travailler en effet dès le début de l'année sur des sujets de type concours et pas des exercices isolés alors vous avez des exercices en plus aussi pour, pour vous préparer mais euh, vous devez préparer vos sujets de type concours pour les cours et forcément bah, c'est déstabilisant au début parce que on a envie de, de les réussir de suite en fait sauf que si on réussissait à réaliser un un, un, un sujet si concours en trois heures dès le début de l'année, bah, on n'aurait pas besoin de la préparer. Nous autres, c'est ce qu'on essaye ça. de faire comprendre un peu, <rire> à nous faire comprendre dès le début de l'année, c'est que le but, c'est pas d'arriver de suite à faire le sujet dans le temps et partie, ni d'avoir juste à tout, mais en effet, comme vous dites, Léon, c'est d'avoir une évolution au fil des semaines, au fil des mois, et, et c'est super valorisant pour vous et gratifiant, parce qu'à un moment donné, bah, vous vous rendez compte que ça le fait, en fait. Mmh. Oui, tout à fait. Moi, j'ai plusieurs stagiaires de l'année dernière qui m'ont contacté aussi pour me donner des trois témoignages. Et ils m'ont dit, notamment en français, pareil, ils étaient un petit peu déstabilisés au début devant le, tout le contenu, parce qu'il y a quand même beaucoup de contenu, c'est un concours qui est difficile. Et ils m'ont dit, mais au fur et à mesure de l'année, à force de faire les, les petites révisions des modules, de mmh. voir les cours, de voir comment tout ça, ça s'articule, au final, ça s'est mis en place petit à petit. À un moment, il y a eu un déclic et finalement, ça s'est hyper bien passé après, alors que le français, c'était leur bête noire à la base. Donc, oui, je fais partie de cela. cela. Hein. Voilà. Ça, ça été, été, ça a été terrible. Hein. Ouais. Quand on m'a parlé de conjonction de subordination euh, participiale euh, et compagnie, j'ai fait ah « ouais, Ah ouais, ça, bon ça nous est demandé au concours <rire> !» euh, Non, c'était terrible. Voilà. Et puis, il y a toute la partie aussi culture littéraire, on nous demande d'avoir une grosse culture littéraire pour ouais. euh, une des parties du concours. Ça aussi, c'est extrêmement impressionnant. Donc, il faut <rire> réussir à trouver une solution pour parce que vous vous dites, j'ai déjà euh, ma semaine de travail euh, plus euh, le, la prépa-concours, et hey, j'ai pas le temps de dire des bouquins hein. je vais non. pas me refaire tout zola hein. euh... mais en fait c'est pas ça c'est pas ça et il faut réussir non. à voilà c'est très impressionnant au début donc le, la prépa concours est très impressionnante au début mais voilà tout se met en place et c'est un marathon on non mais c'est clair et puis en plus c'est vrai que c'est effrayant même au début et c'est pour ça qu'il faut trouver il faut adopter la bonne méthodologie de travail ouais. parce que comme vous dites on peut pas se lancer dans tout euh, on va pas refaire la pléiade pour le concours etc quoi donc euh... Il faut décortiquer, il faut dire on attaque par ça, il faut voir les priorités. Comme tu disais tout à l'heure sur l'épreuve d'application, il faut vraiment être stratégique dans ces révisions aussi. Bon, ça, ça, ça, ça, ça, ça on va vous aider à le faire. Évidemment. Sinon, sinon, sinon, on n'était pas là pour ça. Vous en sortirez très bien tout il y a... seul. Ça aussi, c'est un des éléments hein, qui est aussi un peu perturbant. C'est, un... voilà, vous voyez derrière. Euh, c'est que vous êtes en cours, vous êtes chez vous, euh, il faut réussir à gérer la vie de famille. <rire> euh, et et oui. c'est non seulement il faut gérer la vie de famille donc ça, vous pouvez avoir des incursions euh, voilà de vos enfants alors que vous êtes en plein cours euh, c'est pas évident à gérer <rire> mais le ça à la rigueur ça fait rire tout le monde euh, le deuxième élément c'est qu'il faut prendre soin de sa famille et de soi quoi c'est que c'est une année ouais, Ouais, c'est une année, c'est une année de transition. Les transitions, enfin moi je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup les transitions, donc c'est une année qui il faut aussi prendre soin de, ouais, prendre soin de soi. Donc ouais. se garder des moments pour, euh, pour euh, avoir des moments pour souffler, des moments pour s'occuper de la famille, euh, être euh, voilà c'est main dans la main avec la famille qui, qui nous accompagne sur le projet quoi. Complètement, c'est vraiment un projet, euh, si, si on vit en effet, euh, parce qu'on a une vie de famille, c'est vraiment un projet familial, on est, on est beaucoup porté par ses proches, forcément quand on fait ce choix-là, ça demande quand même une organisation différente à, à mettre en place dans l'année, et c'est vrai que bah, c'est voilà, un projet commun, et à la fois, comme vous dites, il faut se garder du temps absolument, et nous on le conseille à, à tous nos stagiaires, il faut garder un jour off, au moins dans la semaine, il faut se garder du ouais. temps, perso, pour se ressourcer, pour se reposer, pour que le cerveau aussi puisse un peu ingurgiter ce qu'on lui a donné à manger. Et puis, puis comme on l'a dit, hein, c'est une préparation sur plusieurs mois. Le but, c'est d'arriver en forme au concours quand même, en mmh. tout cas d'être mobilisé pour pouvoir faire ce concours et tout donner à la fin. Donc ça, ça se, ça se prépare. Euh, on n'en a pas parlé encore, mais c'est vrai qu'on propose aussi des um, modules de gestion du stress, de gestion mentale dans l'année pour vous aider justement un petit peu à ça. Euh, bah parce que ce n'est pas facile, hein. ce n'est pas forcément facile à gérer tout ça. Quoi. Euh, Léonce, on avait une question euh, notamment sur euh, l'organisation <rire> dans l'année euh, pour vous. Euh, donc, je ne sais plus qui nous posait la question. Euh, vous, combien d'heures vous passiez. Euh, C'est Nicolas. Nicolas qui nous demandait combien d'heures vous passiez sur vos révisions, ou j'imagine, en plus des cours, parce que hein, vous, donc, les web cours, c'était euh, deux fois deux heures dans la semaine. Ça nous fait déjà 4 heures de prix pour la prépa juste pour les cours par semaine. Et vous, passez combien de temps en plus à peu près euh, Je ne suis pas sûr d'être un bon exemple parce que j'avais tout mon temps, vu que j'ai consacré ouais. tout mon temps Casta. Oui. Donc, euh, moi, j'y passais 7 heures euh, par jour, quatre jours par semaine. Okay. Voilà, donc, ça fait quand même 28 heures. Fort ouais. Prof nous avait dit euh, qu'une quinzaine d'heures permet de bien préparer le concours. Voilà. Moi, je me souviens de ça. Ouais. Voilà. Tout à fait. En euh... fait, ça, ça dépend aussi de son parcours scolaire, de ce qu'on a fait avant, de là où on en est. Et, euh, et C'est pour ça que souvent, en début d'année, hein, on vous propose les, euh, les tests d'autopositionnement pour déjà un peu euh, sonder. Mais en effet, nous, on, on vous conseille 15 à 20 heures pour euh, quand même quelque... avoir quelque chose de raisonnable mais euh, ça peut être moins, ça peut être plus, si on a le temps. Il y a certains cours où vous allez être plus à l'aise, par exemple. Si vous, si vous êtes un petit peu fort en maths, bah, même si au début, les cours vont être quand même un petit peu déstabilisants, hein, comme disait Léonce, vous allez peut-être passer un petit peu moins de temps. Le, la semaine, vous allez préparer un cours de maths. Donc, ça sera peut-être plus que 10 heures dans la semaine. Vous, aurez, vous allez réussir à peut-être tout faire sur le week-end et après cours d'après euh, ça sera de l'EPS et du français vous êtes un petit peu moins calé dessus, ça va vous demander forcément un petit peu plus de temps donc mmh. au final en moyenne on arrivera à, ce, à cette durée là mais c'est un petit peu variable effectivement en fonction de votre parcours, euh, de, de vos dates de cours si vous prenez les samedis, si vous prenez les organisations en semaine, vous n'allez pas vous organiser de la même mmh. façon donc ça va dépendre un petit peu de tout ça hein. Oui tout à fait, c'est vraiment propre à chacun pas trop se mettre la pression non plus là dessus par contre il faut être conscient avant d'attaquer la préparation qui a quand même qui est exigeante et ça vous demandera quand même euh, pas mal d'heures de travail par semaine et ce qui va compter aussi je pense le plus pour les révisions c'est surtout la régularité oui. euh, si vous pouvez pas faire 7 heures par jour parce que vous travaillez c'est normal c'est pas grave la prépa elle est conçue pour ça il n'y a aucun problème mais l'idée c'est vraiment de garder en tête que c'est pas un sprint c'est un marathon donc euh, plus vous travaillerez régulièrement même si c'est que deux trois heures euh, mm. dans une soirée si vous êtes régulier, ça va marcher. Oui, c'est ça. Là, on voit Blandine, hein, qui, vous nous me dites merci pour le témoignage. Donc, vous, euh, vous avez choisi les cours du samedi, vous travaillez à temps plein et donc vous, euh, vous révisiez le soir de 21h à 23h, voire minuit, euh, sauf le dimanche. Bah, tout à fait. Ça, ça peut être une organisation à mettre en place complètement. Il y a des personnes qui préféreront qui travailler le week-end, d'autres le soir, voilà. comme tu disais, mmh. Jean-Paul, ça c'est à vous de le voir. De toute façon, vous savez que vous avez votre planning de cours, votre planning de rendu de devoirs, et autour de ça, vous articulez vos, votre, vos révisions. Et vous avez aussi vos profs qui vous accompagnent et vos responsables de formation qui vous guident aussi, ah, surtout au début, sur comment, est que, quelles sont les priorités de travail, euh, où est-ce que je vais trouver tel document pour réviser, etc. Donc, vous êtes quand même euh, pas mal pris par la main, surtout, euh, surtout au début. Mmh. Euh, on avait une autre question, Léon, ce qui vous concernait aussi, c'était sur l'organisation avec le binôme. Donc, vous, vous aviez votre binôme, donc il y avait une question euh, est-ce que en, en samedi, en, en cours du samedi Donc ça, les, les cours du samedi, c'est des cours qui ont lieu toute la journée du samedi, plutôt que le, les soirs de semaine. Est-ce qu'on a un binôme Donc oui, évidemment, euh, vous avez un binôme euh, euh, avec vous toute l'année. Et vous, Léon, vous pouvez nous dire un petit peu comment ça s'est passé cette organisation avec votre binôme euh, Qu'est-ce que ça vous a apporté de travailler notamment avec une avec votre studio votre ou pas Alors, déjà, la constitution du binôme se fait très rapidement, hein, dès le, le premier regroupement euh, de euh, premier cours. Euh, ça se fait, c'est nous qui nous débrouillons avec les, les, les affinités qu'on a, et puis les binômes peuvent bouger après et il y en a qui ont changé de binôme en cours. Euh, moi, ça s'est très bien passé avec ma binôme hein, c'est devenu. Euh, on est, on est dans la même galère. Donc, rien que le <rire> fait que vous soyez ça. dans la même galère, Exactement. tout de suite, vous avez quelque chose à partager. Mm. Euh, et puis, ce qui est intéressant, c'est que les binômes, on, est, on nous demande de les faire en… En maximisant la diversité des connaissances donc elle était ouais. avec un profil littéraire moi j'avais un profil scientifique et mmh. du coup on pouvait euh, voilà moi j'avais des difficultés sur, euh, sur sur le français ben, elle était plus apte à m'expliquer ce que c'était qu'une fameuse proposition euh, je sais plus quoi là euh, <rire> et moi j'étais plus euh, capable de lui expliquer le théorème de thalès euh, au pythagore voilà donc il euh, y a vraiment une réelle entraide qui se crée euh, le binôme en plus ça posteriori je le, je le vois vraiment comme un moment où on va répéter mmh ce qu'on a travaillé seul et donc finalement ça aussi c'est une oui. méthodologie que j'ai vu chez fort prof c'est qu'on répète beaucoup donc on travaille seul ensuite en binôme on répète ce qu'on a travaillé ensuite pendant le cours on répète encore ce qu'on a travaillé et ensuite on a la correction pour répéter ce qu'on a travaillé donc finalement quand on a un sujet de mathématiques qui va se faire sur un regroupement ben, ce sujet il est traité quatre fois ah, oui. voilà. Donc ça, ça permet vraiment de, de, de, de faire rentrer et donc, les et choses là, ouais, et, le, et le partage, des, le partage des, bah, des, des façons de voir différentes. Donc en, en exposant son travail au binôme, bah, ça permet vraiment d'enrichir de, finalement son propre travail. Totalement. Et puis l'intérêt aussi d'apprendre à travailler en binôme, donc en plus de, de ce partage-là, de se sentir porté, épaulé, euh, de trouver des nouvelles amitiés aussi c'est euh, également en fait, de se préparer à ce qu'on va vivre quand on va être dans son année de titularisation. Donc, vous, l'année que vous allez vous apprêter à vivre, Léonce, en fait, on va partager sa classe avec un autre enseignant. Donc, en fait, c'est un travail en binôme qui est obligatoire. Forcément, vous, vous serez à moitié à l'INSPE, à moitié en classe. Donc, forcément, bah, vous allez devoir travailler avec votre binôme, gérer votre classe avec votre binôme. Et, et ça, bah, si déjà on a appris à le faire dans l'année, c'est quand même plus fascinant euh, et c'est moins déstabilisant. Euh, on, a fait, euh, on a fait un petit peu le tour de la prépa, est-ce que Léonce vous vouliez rajouter quelque chose vous, sur votre euh, expérience de l'année euh, Mon backup a posteriori, je suis très content <rire> parce que j'avais quand même réussi à avoir, à, à avoir mon concours. Euh, alors c'est vrai que j'y ai passé beaucoup de temps parce que j'avais cette possibilité-là euh, de par ma situation professionnelle. Ça m'a permis d'avoir un, bon, euh, un très bon classement. Euh, c'est aussi quelque chose qui est bénéfique puisque ça me permet ensuite d'avoir un, une classe vraiment pas loin de chez moi. Donc, ça aussi, c'est une grosse inquiétude qu'on a tous partagé en, en devenant, en devenant enseignant. C'est où est-ce qu'on va être muté? Euh, moi, si je me ratais, euh, je pouvais me retrouver à deux heures et demie de voiture de chez moi. Quoi. Je suis sur ouais. Lyon, on pouvait m'envoyer à la frontière franco-suisse oui. à, à Oyonna. Euh, ouais. ça fait partie, Ça fait partie euh, de l'académie. Euh, donc, il y avait vraiment le gros challenge de, de réussir au maximum le concours. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai pris une formation, une prépa-concours. Ouais. Il fallait que j'aie mon concours de façon euh, vraiment satisfaisante pour pouvoir avoir une bonne, euh, une bonne euh, affectation. C'est ouais. voilà. ouais, vrai qu'on l'a mentionné tout à l'heure et c'est bien d'y revenir. En effet, euh, c'est un concours. Donc, en fait, le but, c'est de mieux classé possible déjà pour avoir le concours et ensuite en effet ça a des répercussions sur son affectation derrière donc c'est à dire que là où, là où on va être envoyé pour enseigner euh, bah, la première année de titularisation et, et c'est vrai que c'est une inquiétude hein, surtout si on a une vie familiale on n'a pas envie de se retrouver à, à deux heures de route même à une heure donc en fait les personnes les mieux classées sont susceptibles d'avoir euh, leur, leur premier choix d'école en fait. D'où l'intérêt d'être très bien classé, donc quand on parle de major, il y a aussi cet intérêt derrière. Ça veut dire qu'en général, quand on est major, on est assez tranquille sur son affectation. Donc ça, c'est important aussi et c'est vrai que c'est rassurant quand même parce que souvent, dans le cas d'une reconversion professionnelle, bah, on n'a pas forcément envie non plus de sortir trop de son confort de vie derrière et devoir euh, se rajouter des heures de route pour aller travailler tous les jours. Donc euh, évidemment que c'est super important. Euh, Peut-être que Jean-Paul va pouvoir attaquer un peu ouais. à parler un peu plus de l'intérieur de la prépa et notamment bah, revenir un petit peu sur comment ça se passe, comment on traite les sujets de concours, comment est-ce que se passent les cours, <coughs> qu'est-ce qu'on attend de vous, etc. Et puis, on a, on a des questions sur le chat, on les a notées, on y reviendra de toute façon euh, d'ici la fin du live. Hein. Ouais, pas de souci. Donc Du coup, je vais vous parler un petit peu de la méthodologie et de l'organisation chez Fort Prof, hein, ce qui nous permet de, du coup d'afficher euh, ces bons résultats depuis nos, nos 26 ans d'existence. Donc, la première chose, c'est que dès votre arrivée chez Fort on va vous prendre par la main, hein, comme on disait. Vous avez deux responsables scolarités, euh, dont moi, qui, vont, euh, voilà, qui sont en contact avec vous, qui vont être en contact avec vous en permanence, que vous pouvez appeler, à qui vous pouvez envoyer des mails, etc. Donc, dès que vous avez un souci, euh, une question, ou même euh, voilà, le, le petit coup de mou hein, qui arrive à, à certains plein milieu de la prépa, vous nous appelez, vous nous envoyez un petit mail. Nous, on est là pour vous rassurer et pour vous guider sur votre organisation, hein, déjà. Donc, on ne vous, vous laisse pas tomber dans l'année. Euh, vous aurez également accès, du coup, à la rentrée en septembre, à un planning. Euh, donc, vous aurez tous vos cours qui seront affichés. Euh, vous pourrez tout simplement cliquer sur le cours pour télécharger le sujet, avoir les supports de cours, poser des questions à l'avance au professeur, etc., etc. Donc, tout ça, ça sera relativement simple d'utilisation. Euh, et ensuite, vous avez bien sûr accès à toutes vos ressources dès votre inscription. Alors, comme on, comme on disait avec Léon, hein, il y a beaucoup de ressources, puisque le concours est quand même compliqué, il y a beaucoup de disciplines. Mais on vous dit quoi faire, on vous dit quand le faire. Et euh, voilà, hein, je répète, si vous avez un souci d'organisation, vous, vous appelez vos responsables de scolarité, on peut vous guider sur quoi réviser en priorité, euh, quand faire des pauses, etc. Il hein, n'y a, a pas de souci par rapport à ça. Donc, notre méthode, euh, comme on commençait commencer à l'expliquer un petit peu, va tourner autour de deux axes principaux. Euh, la première chose, c'est qu'on va vous faire travailler donc, sur des sujets de concours, hein, comme on disait. C'est des sujets de type CRPE qui sont conçus par nos professeurs, euh, qui ont déjà conçu des vrais sujets du CRPE. Donc, on est très proche de ce qu'on va retrouver au concours, hein, Au final. Euh, nos profs sont des cadres de l'éducation nationale, donc des conseillers pédagogiques, des inspecteurs académiques. Ils ont été correcteurs, ils ont été jurys au CRPE même cette année. Donc, euh, voilà, c'est des profs qui s'y connaissent, hein, tout simplement. Et du coup, ça, c'est aussi votre avantage, votre avantage concurrentiel si vous venez chez Fort-Prof. Hein, vous avez ces sujets originaux que vous ne retrouverez pas ailleurs sur Internet ou dans des annales. Alors ensuite, depuis 25 ans, on a fait ce choix dont on a parlé un petit peu avec Léonce de pédagogie inversée euh, parce qu'on sait tout simplement que c'est la méthode qui fonctionne le mieux. Hein. Donc, pour répéter un petit peu, pour ceux qui n'étaient peut-être pas là euh, tout à l'heure, on va vous donner votre sujet. Par contre, on ne va pas vous faire de cours magistral sur le sujet. Vous n'allez pas être... Euh, devant l'écran, à regarder un prof parler du théorème de Pythagore ou de Thalès. Vous allez devoir préparer votre sujet à l'avance en allant chercher les informations et les notions dans toutes les ressources qu'on met à votre disposition. Donc, les remises à niveau, les forums, les supports, etc. Et vous allez rédiger votre sujet après, euh, parfois même comme au concours, manuscrit, avec soin, la rédaction, etc. pour vous entraîner. Donc, l'idée, c'est que c'est vraiment cette préparation active qui va vous faire le plus travailler et le plus euh, intégrer les différentes notions que vous allez devoir apprendre pour le concours, hein, tout simplement. Voilà, sinon, euh, bah, si comme, euh, comme on disait avec Léon, ça, vous allez passer quatre fois sur un sujet. Euh, avec cette méthode de pédagogie, vous allez devoir passer quatre fois sur le sujet. Si vous révisiez normalement, vous devriez passer 15 ou 20 fois. Donc, vous allez au final quand même gagner du temps pour, euh, pour intégrer ces notions-là. Hein. Et la deuxième, euh, le deuxième volet de la méthode for Prof, comme on en parlait aussi, c'est bien sûr de préparer les écrits et les oraux dès le début. Mm. Euh, tout simplement, hein, vous avez jusqu'à avril pour préparer les écrits. Donc, si je ne me trompe pas, ça fait neuf ou dix mois. Et ensuite, les oraux sont en juin. Donc, si vous préparez les écrits pendant dix mois pour un tiers de la note et les euros pendant deux mois pour les deux tiers de la note, vous voyez directement que c'est perdu d'avance. Hein. Vous n'aurez pas le temps de faire tous les oraux en deux mois. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on fait ce choix euh, de vous faire préparer écrit et oraux dès le début. Alors, à partir de là, je vous présente un petit peu les, les formats de, de préparation chez Forpuff. On a quatre, quatre formats principaux. Alors, les deux premiers, c'est en école ou en visioconférence. Donc, c'est ce dont on parlait, ce que, ce que Léon a eu cette année. Hein. Les webcours en semaine, les webcours en samedi ou les cours en présentiel, même en samedi. Donc, pour nos sites qui vont ouvrir, on réserve des, des salles de séminaires dans des établissements hôteliers hein, pour, pour faire des cours vraiment en petits groupe, en présentiel. Euh, donc, comme on le disait avant chaque cours, vous allez devoir préparer votre sujet. Euh, premièrement, tout seul dans votre coin, et ensuite, faire un temps de, de mise en commun avec votre binôme, ce qui va vous apporter du, coup, bah, du soutien, comme on disait, hein, du travail d'équipe. Comme on essaye de faire des binômes complémentaires, vous allez pouvoir vous tirer vers le haut, etc. C'est ce qu'on disait avec les tout à l'heure. À chaque cours, plusieurs binômes vont exposer le sujet qu'ils ont préparé, et les autres stagiaires auront fait exactement le même travail. Donc, du coup, vous allez vous retrouver à présenter euh, votre sujet devant un public qui s'y connaît, donc qui va pouvoir vous poser des questions, argumenter, contre-argumenter, et au final, même pour les cours qui vont réviser les méthodes écrites, les, les, les épreuves écrites, pardon, vous allez quand même prendre la posture du professeur des écoles. Je vois que la caméra devient un petit peu floue, on a des petits problèmes de mise au point, je m'en excuse. Euh, donc, l'idée, c'est que euh, voilà, vous allez adopter la, future, la posture du professeur des écoles dès le départ et pour tous vos cours, ce qui va vous être vraiment super bénéfique. Et votre professeur sera aussi disponible pour guider les échanges, corriger les, les présentations, etc. Alors, notre deuxième type de préparation, c'est la formule Connect. Donc là, c'est en replay. Euh, l'idée, c'est que ça va être exactement la même chose, sauf que par contre, vous allez préparer seul, il n'y aura pas de présentation. Euh, vous allez pouvoir assister au replay. Hein, cette formule elle est plutôt destinée à nos stagiaires qui ne sont pas disponibles euh, pour assister aux cours, euh, les week-ends, etc. Euh, par contre, vous allez pouvoir assister au replay quand vous voulez et vous avez les mêmes sujets à préparer. Donc, vous préparez votre sujet avant d'assister au replay et euh, vous regardez la correction du professeur pour, euh, bah, pour évaluer tout simplement vos, vos réponses et retravailler sur le sujet a posteriori. Hein. Alors ensuite, notre dernier type de suivi, c'est le suivi par correspondance. Donc Là, on arrête un petit peu les cours. Ça va être des devoirs à rendre. Alors Comme d'habitude, quand je parle de devoirs, ça sera des sujets aussi de type CRPE, hein, tout à fait euh, comme, euh, comme ce que vous avez en présentiel. Vous allez préparer votre devoir tout seul, euh, bien sûr, et vous l'envoyez à votre professeur. À partir de là, votre professeur va vous donner trois corrigés. Vous aurez déjà le corrigé type. Ensuite, votre professeur vous donnera un corrigé détaillé euh, de sa part, donc avec des petites annotations, etc. Et en plus, votre professeur va vous envoyer un commentaire audio d'une dizaine de minutes sur votre, sur votre copie. Donc, avec des conseils, ce qui s'est bien passé, ce qui ne s'est pas bien passé, euh, conseils de révision, qu'est-ce qu'il faudrait travailler, etc. Plus des documents ressources et des supports pour retravailler. Donc, vous voyez, même par correspondance, euh, vous n'allez pas présenter devant des stagiaires, mais vous avez quand même un suivi complet, une correction très complète, et vous pouvez contacter vos professeurs. Si vous avez des questions, ils vous répondront sans aucun problème. Partez aussi sur une dernière formule qu'on a lancée cette année, euh, qui est la formule Nouveau Départ. Alors cette formule-là, elle est destinée aux stagiaires qui ont déjà fait une préparation au concours et qui on ont déjà malheure... présenté le concours, voilà, en qui l'ont déjà présenté aussi et euh, qui, pour qui malheureusement n'est pas passé cette année. Donc c'est une formule qui est faite pour vous relancer sur le CRPE 2023 et pour que la deuxième tentative soit la bonne. Alors je... on vous présentera cette euh, formation en détail lors d'un live dédié. On fera normalement le 17 août. Donc euh, restez, euh, restez aux aguets. Hein. On vous en parlera <rire> sur les réseaux sociaux. Et euh, avec mon collègue Yves, on vous présentera en détail cette formule de vos départ pour ceux donc qui ont déjà passé le concours une fois ou deux et qui ont été malfonceux, malheureusement, au résultat. Euh, donc, comme je vous le disais, du coup, pour nos quatre formats de, de, de formation, vous allez avoir vos corrigés de type et on va compter sur vous, bien sûr, a posteriori pour retravailler vos sujets. Hein. Comme, comme Léon se le disait, chaque sujet, vous allez travailler quatre fois dessus. Donc, on peut difficilement faire plus complet au final pour, pour préparer le CRPE. Euh, alors ensuite, je voulais vous faire tout simplement une présentation très courte d'un outil qu'on va utiliser euh, pendant oui. la préparation. Peut-être juste euh, compléter ce que tu disais, parce qu'on a eu la question sur le chat euh, ah, par rapport au, au, à ce qu'on appelait donc, les, les concours blancs, ou sont pas aussi les entraînements en épreuve écrite, en, épre en oui, des, des épreuves écrite, ou en situation de concours. Donc en fait, nous, on distingue bien les sujets sur lesquels vous travaillez dans l'année, des de concours, des concours blancs que vous aurez dans l'année, donc ce qu'on appelle nous les entraînements en situation de concours. Pourquoi Parce que comme le disait Léon, c'est en fait lors des entraînements qui ont lieu, euh, qui, qui débutent en décembre et qui finissent à à peu près au mois de mars. Euh, vraiment, vous, avez, vous devez respecter le temps imparti. Euh, on vous met vraiment en situation. Vous devrez, pour certains, vous rendre en école. Alors ça, c'est un, un choix. Vous préférez les faire de la maison. Mais nous, on vous propose de le faire en école aussi, que ce soit pour les écrits. Après, les euros, c'est pareil. Vous passez vraiment devant votre professeur qui se met en position de jury, euh, parfois devant d'autres élèves aussi. Donc, ça vous met vraiment en situation. Et c'est là, là la différence euh, par rapport au sujet des concours que vous voyez dans l'année, euh, pour lesquels vous allez pouvoir passer six, euh, 8 heures euh, mmh. en, en termes de préparation. Tout à fait. Et c'est ça qui va aussi vous permettre d'améliorer votre gestion du temps. Hein. Au final, votre premier concours blanc, vous allez peut-être vous mettre en situation d'entraînement, de, de concours et pas bah, y arriver en trois heures, c'est pas grave, vous le faites en quatre heures, hein, vous tirez un trait au bout de trois heures, mais vous continuez pour avoir toute la correction quand même mmh. de votre professeur. et vous allez voir que vous allez avoir des conseils sur la gestion du temps, pouvoir travailler cette partie-là, et euh, au prochain entraînement, bah, vous allez voir qu'il n'y aura plus grand-chose en dessous du trait, et vous allez finir petit à petit par euh, réussir votre, votre entraînement oui. en trois heures, hein, mmh. qui va vous formater un petit peu pour, euh, pour le concours. Euh, donc, comme je disais, je vais vous faire une petite présentation très rapide d'un des outils que vous, avez, vous allez utiliser cette année, pour, pour la préparation, qui est notre plateforme e-learning. alors Je vais juste partager mon écran. Hop. Hop. Voilà, donc ça, c'est la plateforme qui s'appelle Apple Learn. C'est la plateforme où vous allez avoir tous vos contenus e-learning, toutes les remises à niveau, les courants littéraires, euh, les modules d'épreuves d'application, les modules de psychologie de l'enfant, etc. Etc. Euh, vous allez avoir plein de modules dans lesquels vous allez pouvoir aller piocher après quand vous allez préparer vos sujets, euh, bah, tout simplement pour pouvoir répondre aux questions. Donc, petit, petit exemple, là, on a une page d'accueil où on vous met des petits messages personnalisés régulièrement, on vous donne les liens de nos, de nos lives, on fait souvent des lives hein, pour, pour tenir au courant la promotion de, de différentes choses. Euh, vous pouvez nous contacter directement, on a des petits sondages pour qu'on vous rappelle, donc, vous prenez des rendez-vous avec nous, qu'on vous rappelle pour faire le point, hein, un point personnel, personnalisé mm. sur votre avancée. Et donc, vous avez plein de petites formations, plusieurs modules euh, auxquels vous allez avoir accès. Donc, je vais prendre par exemple la remise à niveau de mathématiques. Voilà, Vous cliquez simplement juste à cliquer sur la formation euh, remise à niveau de mathématiques et vous allez voir que dans cette formation, il y a plein de petits chapitres avec plein de petits modules sur différentes notions. Donc, on a un module sur les priorités opératoires, un module mmh. sur la numération, un module pour résoudre des inéquations du premier degré, etc. <rire> etc. Je sens que je dis déjà des gros mots pour, pour Jade et peut-être pour certains d'entre vous, mais vous allez voir, on a préparé une petite progression et ça va venir euh, très simplement un petit à petit, comme on disait, au cours de l'année. Et dans chaque module, donc là, je vais par exemple cliquer sur le module de développement factorisation, chaque module, vous allez avoir des petites diapositives qui seront des diapositives de cours. Donc, des rappels, euh, des méthodes sur, bah, sur les, les notions qui vont vous être présentées, mais vous aurez également des capsules vidéo euh, de différentes durées. J'imagine que vous voyez qui a, qui a fait mmh. cette capsule. J'ai l'impression de me voir en double sur mon écran. Hein. <rire> euh, donc, des capsules qui vont, pareil, vous aider à résoudre les exercices euh, à la fois vos exercices autocorrigés et plus tard, les exercices et les consignes du CRPE. On vous met aussi à disposition des petits exercices autocorrigés pour que vous puissiez vous entraîner. Et bien sûr, à la fin, une fiche de synthèse que vous pouvez imprimer en PDF et mmh. réviser chez vous. Hein. Donc voilà, tous nos petits modules, du coup, euh, sont basés comme ça. Vous avez différents types de, de contenus, de la vidéo, des fichiers audio, des cours tapés, etc. Euh, tout ce qu'il vous faut, finalement, pour avoir une, une révision bien complète. Hein. Mmh. Sachant que, par exemple, pour la, la question de réflexion aussi en français, qui est une nouvelle ouais. question, ouais. Euh, notre référente vous a préparé un petit fascicule d'une trentaine de pages exclusivement dédié à la méthode de réflexion, ouais. à la méthode de réponse pardon, à la question de réflexion. Donc, c'est vraiment un truc qui va être très, très complet et sur lequel vous allez pouvoir retourner toute l'année quand vous allez préparer vos sujets. Oui, le, le, le but, hein, c'est vraiment de, comme vous disiez, Léon, tout à l'heure, on a beaucoup de ressources à disposition, mais le but, c'est vraiment de, on vous donne un maximum d'infos pour ne pas que vous alliez vous perdre sur Internet, sur les forums, sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est ça. Et au moins, vous avez les euh, ressources adéquates à disposition. Vous aurez tout à disposition sur cette plateforme-là. Vous aurez ensuite les forums d'échange si vous avez des questions. Et à partir de là, vous êtes dans l'architecture dans pour prof, si je puis dire, et vous n'avez même pas besoin d'en sortir et d'aller chercher ailleurs des, des choses dont vous n'êtes pas sûr qu'elles soient vraies, etc. Nous, là, tout est vérifié par nos professeurs. Ouais. Euh, et on a tout ce qu'il faut pour que, euh, que vous puissiez tout simplement réviser sereinement et, euh, et préparer vos cours sereinement. Alors, pour finir ma, euh, ma petite présentation, je vais revenir sur un, sur un point qui revient assez souvent euh, et dont on a un petit peu parlé aussi. Fort-prof, c'est exigeant, c'est une année qui est difficile, c'est une année qui est intense. Alors, j'ai envie de dire oui, mais, euh, parce qu'effectivement, hein, c'est une année qui est intense, mais c'est le principe de la pédagogie inversée, si vous voulez, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous allez commencer par chercher tout seul la solution, et vous allez sûrement faire des erreurs. Comme nous disait Léonce, hein, il a passé 8 heures sur, sur son premier sujet de maths et le résultat n'était pas génial au début. C'est normal, <rire> c'est le but du jeu. Alors, on est d'accord, c'est jamais agréable d'être mis devant ces erreurs, hein, surtout quand on prépare une formation et qu'on s'est inscrit à une, une préparation. Mais ici, il faut vraiment voir l'échec comme étant quelque chose de productif. Hein. C'est avec cette méthode et c'est en faisant ces erreurs que vous allez devenir vraiment acteur de votre préparation et vous n'allez pas être juste passif à recevoir des informations. Vous allez vraiment, même si vous êtes sur les replays de la formule Connect, vous allez vraiment être acteur de votre préparation, vous allez tout préparer à l'avance et c'est ça qui va vous permettre bah, tout simplement déjà d'avoir plus de recul par rapport à ce que vous faites, euh, de vous améliorer plus rapidement et bien sûr de développer votre capacité d'analyse, votre capacité de compréhension, notamment de votre propre travail, mais aussi vis-à-vis bah, -vis du jour J, hein, tout simplement, les attentes des correcteurs euh, et les attentes de vos futurs élèves. Donc, vraiment, en étant actif sur votre réparation, c'est comme ça que vous deviendrez et un bon lauréat du CRPE et après, un bon professeur des écoles. Et dernier petit point, ensuite, avant de, de laisser Jade vous parler des, de, du reste, euh, je vais ajouter que sur la, la, dans la promotion de Nelson Mandela, là, qui a commencé depuis quelques mois, on a énormément d'entraide. Euh, ouais, c'est vrai. <rire> Les, les stagiaires voilà, nous ont demandé d'ouvrir les forums à l'avance pour pouvoir échanger entre eux. Et donc, il y a beaucoup de questions qui sont posées. Et on a certains stagiaires qui ont révisé les mêmes modules qui parfois sont pressés de répondre, répondent même avant nos professeurs et s'expliquent entre eux les notions avant même que nos professeurs puissent intervenir pour, euh, pour donner la réponse. C'est vrai qu'il y a une belle dynamique là. Oui, ouais, donc là, c'est vraiment agréable aussi voilà, pour les stagiaires qui arrivent, qui se sentent un petit peu perdus. Ils savent qu'ils sont soutenis, soutenus pardon, et par nous et par, vos, par les professeurs et par leurs camarades, tout simplement. Ouais. Donc voilà, et du coup, dernier petit point, hein, la pertinence de notre méthode, donc j'en parle depuis tout à l'heure, euh, elle peut se vérifier aussi autrement que par nos résultats. Hein. Si vous allez sur le, le site internet de prof vous verrez qu'on est partenaire avec Avis Vérifié, et du coup, euh, on est à 4,6 sur 5, hein, donc on a beaucoup d'avis très, très positifs et des remarques, bien sûr, dont on tient compte. Hein, euh, toujours, on, on tient compte de vos remarques et de vos retours. Je vais laisser maintenant Jade parler du coup. Il me semble que ouais. tu voulais présenter un petit peu nos possibilités de financement. C'est ça. Bah, ouais, merci pour ce pour ce focus. Est-ce que euh, Léon vous voulait rajouter quelque chose sur euh, sur l'intérieur de la prépa c'était sympa parce que j'ai eu l'impression de m'y retrouver à nouveau, surtout quand je suis tombé <rire> sur la plateforme Apple Learn. Un truc euh, qui, là, paraît impressionnant sur la plateforme, c'est que vous avez tous les modules de dispo, donc vous avez l'impression d'avoir tous les contenus contenu d'un coup. Ce n'est pas le cas. Vous êtes accompagné progressivement, donc oui. on vous donne les modules les uns après les autres. Vous êtes vraiment accompagné, Et ce n'est pas à vous de passer des heures et des heures à chercher une info, même sur la plateforme de Fort-Prof. Et euh, en effet, euh, la plupart des contenus ForProf, euh, euh, Permettre de répondre à tous les sujets. Euh, moi, ça ne m'a pas empêché, je vais être honnête, hein, d'aller de, chercher des contenus à droite à gauche parce que parfois on est un peu bloqué. Euh, mais ces contenus, je les soumettais toujours au contenu que, que je savais vérifier chez fort voilà, c'est ça. Ça, C'est vraiment le truc que j'ai retenu, c'est que voilà, je sais que les contenus sur Fort-Prof sont vérifiés. Une chose que je n'avais pas dite, c'est que donc nous, on était les premiers, la promo Marie Curie, on était les premiers à tester le nouveau concours qui a changé l'an dernier. Euh, Fort prof plusieurs fois, vous nous aviez dit, ah ben, on ne sait pas trop comment ça va se passer parce que les, le ministère n'a pas encore passé toutes les infos. Oui. Malgré ça, on était super bien, super bien préparés. Donc là, pour la promo Nelson Mandela. Euh, bah vous savez que là, le, le, le concours de 2022 a eu lieu, on sait à quoi il ressemble, on sait ce que c'est que les nouvelles, les nouvelles épreuves, notamment euh, l'épreuve d'application. Euh, donc, fiez-vous au contenu ForProf, c'est vrai qu'ils sont, ils sont de qualité et ils aident beaucoup. Quoi. Et Pour ouais. la petite anecdote, d'ailleurs, le, le sujet du CRPE 2022 d'histoire-géographie était quasiment identique à notre concours blanc numéro 2. On est euh, quand même dans les... en histoire-géo. Oui, en histoire-géo. Comme quoi, nos concepteurs euh, font du bon boulot. Donc, ouais mais merci, c'est encore merci à toute notre équipe de profs qui accompagne, euh, qui vous accompagnent toute l'année parce que c'est quand même des, euh, des sacrés, euh, des sacrés têtes. Euh, moi, je vais, je vais enchaîner rapidement sur euh, les modes de financement euh, bah, des préparations parce qu'évidemment, bah, même si la préparation vous plaît et vous donne envie, euh, voilà, il faut quand même pouvoir euh, financer. Donc, je voulais vous parler un petit peu des différentes solutions qu'on propose. Donc, évidemment, hein, Jean-Paul, tu, tu as un peu listé euh, notre méthodologie et nos différentes formations. Mais sur notre site, vous pourrez voir tout le, notre catalogue de formations. Donc, nous on ne prépare qu'au CRPE, donc toutes les formations que vous trouverez, c'est vraiment que de la préparation au CRPE. Donc, vous retrouverez la formation gagnante, la formation Connect, mmh. euh, la formation euh, turbo, euh, nouveau départ, etc. Alors moi, je vous ai présenté un peu la philosophie des différentes préparations, voilà. mais vous retrouverez tous les détails avec tous les petits modules dont je ne vous ai pas parlé sur le site. Tout à fait. Donc, par rapport à ce que vous préférez euh, en termes d'organisation, hein, soit du présentiel, soit de la visio, soit de la correspondance, etc., ben vous choisirez, vous ferez votre choix en fonction. Si vous avez déjà passé le concours aussi, ça peut être euh, intéressant de… Bah d'adapter la formation, de ne pas forcément partir sur quelque chose de trop lourd, au contraire, pas prendre quelque chose de trop léger pour un premier passage. Ça, le mieux, c'est de nous appeler et on en parle ensemble. Là, on a une équipe de conseillers qui, euh, qui s'adapte justement à vos, à vos besoins et qui vous propose le, le meilleur choix. Sachez qu'on a donc ces packs-là, ces formations packs donc complètes, et on a également des modules à la carte. Donc Ça veut dire que si, par exemple, vous décidez de partir sur une formation un peu plus allégée parce que vous avez déjà passé le concours et que dans l'année, vous vous rendez compte qu'il vous manque une petite remise à niveau en histoire géo, par exemple, vous pouvez prendre la remise à niveau. Si vous voulez compléter en rajoutant un concours blanc donc en entraînement dans l'année, vous pouvez le rajouter aussi. C'est ce qui permet d'avoir une préparation abordable parce qu'on sait qu'on bah, s'adapte à tous les budgets, à toutes les bourses. Donc, mmh. euh, le, premier, euh, le premier tarif, je crois que c'est 115 euros. On commence à 115 euros avec euh, les entraînements, les entraînements euh, en situation de concours, mmh. situation de concours mmh. à l'oral. Et puis, on a la formation gagnante qui est donc à 2600 euros. Donc, ça vous donne une idée un petit peu du panel euh, de, de tout ce qu'on peut vous proposer. Et nous, notre philosophie, c'était celle de notre, de, du fondateur de Fort Prof dès le début, c'était vraiment de proposer euh, bah, des préparations concours pour tous. Hein. Le but, c'est que si on a envie de faire ce métier-là, on a vue que vous puissiez bien vous y préparer et que vous fassiez des, mm -hmm. des bons professeurs des écoles et que personne ne soit laissé de côté. Donc, ça, c'est vraiment notre philosophie. Ah, que Donc, vous preniez un entraînement en situation de concours ou une préparation complète, votre correction sera aussi complète et aussi détaillée ça. Le but, c'est que tout le monde puisse s'offrir la préparation adaptée pour lui, en tout cas à son budget. Euh, évidemment, si on part sur un financement extérieur, donc, euh, comme le CPF, comme Pôle emploi, ça peut être votre employeur aussi. Ça, c'est des choses qu'on qu peut vous proposer. C'est possible. Euh, on monte le dossier ensemble. Ça se fait assez rapidement. Pareil, On a une équipe dédiée ici en interne qui euh, vous accompagne sur, euh, bah, sur la la concession du devis, sur l'envoi de votre dossier, etc. Et puis, c'est possible. Je voulais juste revenir avec vous sur le CPF, parce que c'est quand même le financement de financement qui est le plus utilisé actuellement, mmh. depuis sa démocratisation. Donc oui, je vous confirme que c'est possible, vous pouvez financer votre préparation au CRPE avec votre CPF. En totalité. En totalité, c'est quand même ça l'avantage. Alors évidemment, euh, il y a des obligations. Quand on, peut, on, quand on finance en CPF, on est tenu à, à une assiduité. Particulière, mais ça, on, on vous l'explique très, très bien dans, sur notre site internet. On va vous proposer aussi un live à ce sujet, vraiment sur les financements. On a, on a déjà fait des vidéos à ce sujet, donc vous pouvez les retrouver sur YouTube, notre chaîne YouTube. Mais en effet, vous pouvez utiliser votre CPF sans souci pour financer votre préparation au CRPE chez Fort-Prof dans son intégralité. Et, euh, et on vous expliquera un petit peu comment ça se passe, comment est-ce qu'on monte le devis, comment est-ce qu'ensuite le financement se fait, ce qu'on attend de vous dans l'année, etc. Mais grosso modo, ça ne change, ça change pas grand-chose euh, que si vous financiez un titre particulier en termes d'exigence. Étant donné que la préparation est déjà très exigeante et qu'on attend beaucoup de vous <rire> de toute façon dans l'année. Donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc on a donc financement à titre particulier si, si on le souhaite, hein, jusqu'à 11, 11 chèques. On peut faire jusqu'à 11 mensualités. Ça facilite aussi les, euh, le paiement. Euh, on propose une réduction aussi de 3% pour les paiements comptants. Euh, pour ce qui est financement extérieur, donc je vous le répète CPF, Pôle emploi, employeur. Vous avez également la région qui peut s'associer à votre financement. Ça, ça peut se faire aussi selon votre profil. Donc on peut quand même mettre en place plusieurs choses. Euh, alors je vois Sab qui nous dit Pôle emploi ne financera pas toute la formation si vous avez du CPF ça c'est vraiment euh, propre à chaque conseiller à chaque, euh, à chaque euh, équipe en fait Pôle emploi qui vous accompagne selon votre projet selon l'enveloppe de, forma de formation qu'ils ont on oui, a déjà eu des cas où Pôle emploi complétait euh, un CPF hein. tout à fait, ben, mais, mais très régulièrement Pôle emploi complète votre CPF si vous avez du CPF, Pôle emploi peut accepter de financer quand même votre formation à 100%, ça dépend vraiment de votre conseiller et de votre projet. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on mène ensemble, on, on monte le devis ensemble, et ensuite, vous vous le soumettez à votre conseiller Pôle emploi qui revient vers nous, et puis ensuite, nous, on, on se briefe avec eux, et puis on s'occupe du reste. Donc après, vous n'avez plus rien à faire, ce n'est attendre vos accès à la formation. Donc, Tout ça, ça se fait, ça se fait très bien, nous, on monte des dossiers tous les jours euh, de financement, donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. Euh... Maintenant qu'on a fait le petit tour sur les, le financement, donc si vous avez des questions plus poussées sur le financement, soit vous nous les posez dans le chat, soit vous nous appelez dès demain, et puis comme ça on pourra vraiment adapter la réponse à votre situation. Donc maintenant, je, on va en fait revenir sur les questions auxquelles on n'a pas répondu, mais il me semble qu'on a fait le tour. Euh, J'ai vu que Léonce vous aviez répondu aussi à certaines questions sur le chat, euh, donc merci. S'il y avait d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser. Euh, si Léon vous voulez compléter, eh ben, je vous donne la parole avec plaisir. Donc, on vous, vous demandait si les cours en présentiel commençaient en septembre. Ils vont commencer le 1er octobre. En septembre, vous avez un petit, un petit module de test de positionnement pour évaluer un petit peu votre niveau, euh, où il va falloir accentuer les révisions, etc. On va aussi vous présenter vos équipes de professeurs, le planning, la préparation, etc. Et les premiers cours vont commencer en octobre. Tout à fait. Voilà, pour les samedis, ça a été répondu. Oui, peut-être pour, pour préciser sur le après-concours. Euh, oui. Donc, une fois que vous avez vos résultats, euh, les choses s'enchaînent en quelques semaines. Euh, ça va dépendre des académies. Toutes les académies ne sont pas au même rythme. Les résultats n'arrivent pas au même moment qu'on soit à Bordeaux, à Paris ou à Lyon. Euh, donc, oui. euh, mais une fois que vous avez vos résultats, Grosso modo, on va vous demander, donc au moment de l'inscription, euh, vous choisissez l'ordre des départements dans lequel vous souhaitez être affecté. Euh, ça, pour en avoir discuté avec des enseignants, c'est un choix qui est capital, euh, puisque changer de département quand vous êtes affecté dans un département, c'est quelque chose de compliqué à l'éducation nationale, euh, puisque pour quitter un département, il faut que quelqu'un euh, vienne dans votre département. Donc euh, il faut avoir, euh, voilà, donc, euh, la mobilité intra interdépartementale est compliquée. Donc, le choix des départements est capital au moment de l'inscription. Euh, ensuite, euh, on, ne, on ne choisit pas d'école quand on va être PES donc pour la première année de stage. Euh, ça, c'est quelque chose que je n'avais pas compris. Et donc là, je, je viens de le vivre. Donc, on choisit euh, une zone géographique que vous allez classer plusieurs zones géographiques par euh, choix de préférence et on vous affectera une zone géographique. Et dans cette zone géographique, on vous dira, vous allez aller ici avec telle classe. Voilà. Donc, pour l'année la, de, de, de stage, il n'y a pas de choix ni d'école ni de niveau, ce qui peut changer après pour l'année, la première année de titularisation, euh, une fois qu'on n'est euh, qu plus en stage. Voilà. Ouais, c'était bien de le préciser, parce que c'est vrai que c'est souvent euh, des questions qui reviennent. Ouais, merci de euh, nous partager ça. Et je crois qu'il y avait une personne tout à l'heure qui vous demandait si vous aviez euh, déjà connaissance de votre niveau de classe. Ouais, du coup, j'aurais des grandes sections. Oui, tout à fait, c'est ça. Vous, avez, vous aviez fait un stage dans l'année, vous, en école, pendant l'année de préparation Oui, j'en ai fait un, euh, en sachant que j'en avais fait déjà un il y a quelques années. Donc, je savais à quoi ressemblait une, une classe. Euh, je recommande vraiment d'en de, de, vraiment faire. Je n'en ai pas fait beaucoup euh, parce que des classes, j'en ai vu défiler beaucoup euh, face à moi, donc euh, des élèves de tous les âges, de FF. tous les niveaux. De par mon expérience professionnelle, j'en avais beaucoup. Des relations avec les enseignants, j'en ai eu beaucoup aussi de par, euh, de par mon mon expérience professionnelle, mais dans mon... Dans mon groupe, tous ont fait des stages presque en école et tous en sont revenus en, en, étant, en étant enrichis parce que vraiment on s'aperçoit de ce que c'est concrètement et ça nourrit beaucoup, ça fait beaucoup de, ça fait prendre conscience de beaucoup de choses sur lesquelles Fort-Prof nous prépare. Et au début, on comprend pas trop, euh, surtout en CSE, vous parliez de la connaissance du système éducatif. Oui. Tant oui. que vous n'avez pas mis les pieds dans une école, c'était difficile de, de prendre réellement conscience de, de tout ce qu'on vous enseigne en CSE. Et ouais, euh, le stage en école permet vraiment de, de, de, de compléter la formation. Oui, totalement. Pour rappel, nous, on vous propose, dans le cadre de votre formation, des conventions de stage qui s'étalent jusqu'à six semaines. Donc, évidemment, si on peut faire six semaines, c'est génial. Si okay. on ne peut faire que trois jours, c'est top. Si on peut faire deux semaines, c'est bien. Le but, c'est d'arriver à toucher un peu concrètement, du bout des doigts, le, le métier, se rendre un peu plus compte. Et euh, souvent, ça nous conforte dans notre idée. Parfois, certaines personnes... Bah, se disent que finalement, c'est pas tout à fait euh, ce à quoi s'attendait, donc ça permet aussi de recentrer euh, les attentes. Et bien souvent, en effet, ça concrétise des notions théoriques qu'on voit euh, dans l'année. Et ça vous met à l'aise pour les épreuves orales en plus. Oui, totalement. Et puis d'avoir une expérience euh, terrain, c'est quand même toujours plus euh, euh, gratifiant devant un jury, quoi. J'ai eu le droit à la question d'ailleurs au jury. Hein. Ils m'ont demandé si j'avais fait des stages. Ouais, ouais. Si, euh... Donc quoi, oui. ça peut être en plus euh, quelque chose sur lequel on est évalué, entre guillemets. Ah ben, totalement. Là, la, la personne en face de nous, c'est de quoi elle parle. Donc là, c'est un candidat, mais qui, a, qui connaît déjà le un peu le métier et qui, qui, qui sait déjà à quoi il va s'attendre. Il hein. ne faut pas s'oublier que le, le jury, quand il vous a devant vous... Euh, il se projette en fait euh, dans la rentrée. Est-ce que, est que le candidat que j'ai en face de moi, il est capable de gérer une classe Est-ce que je peux lui faire confiance Est-ce qu'il est motivé euh, Est-ce que je travaillerai avec lui dans mon équipe pédagogique Donc voilà, tout ça, il faut pouvoir y répondre rien qu'avec son attitude et, euh, et ses connaissances. Ça c'est super important. Pour l'épreuve d'oral en français, j'en suis sorti dépité. Vraiment, je me suis dit, que je me suis foiré de chez foiré, euh, parce que que sur le contenu, elles ont été chercher des, des, des, des, des éléments euh, de didactique, donc de savoir comment enseigner. Oui. Franchement, je ne suis pas encore prof, hein. j'ai encore une année de formation à me oui. faire, euh, je ne les avais pas. Donc, moi, j'étais sec, j'avais du mal à leur répondre. Toutefois, c'est ce que vous évoquiez, c'est l'attitude qui est importante à ce moment-là, c'est-à-dire de ne pas se décomposer, de montrer euh, bon, bah, alors là, je ne sais pas, mais on peut peut-être réfléchir ensemble, ou alors oui. je vais aller chercher ci. Donc, finalement, j'ai eu le sentiment, peut-être que je me trompe, mais j'ai eu le sentiment qu'ils évaluaient autant vos oui, connaissances totalement. pédagogiques et didactiques que votre attitude, c'est-à-dire votre capacité à réagir face à un problème ou votre capacité à ne pas vous sentir déstabilisé dans une situation difficile. Ah ben c'est clair, ils vous mettent en situation hein, là surtout là vous allez avoir vous des, des quand même des petits bouts de chou euh, évidemment que en face de vous ils vont ils vont pas se gêner pour avoir une attitude qui va vous déstabiliser hein, que ce soit la déconcentration que ce soit autre chose et ça sera à vous de savoir gérer ça et notamment euh, en maternelle donc c'est sûr qu'ils vous testent en fait le jury vous teste tout le long de, de l'entretien. Clair. Les euros sont durs pour ça. C'est vrai qu'on en ressort. Euh, on en ressort enfin, moi, j'en suis ressorti déstabilisé. Eh oui, bah, c'est ouais, souvent le C'est oui, souvent le retour qu'on a, effectivement. Euh, bah, merci beaucoup, Léonce, en tout cas, pour ces ouais, retours euh, vraiment euh, très riches. Je pense bah, avec que plaisir. Ça a, ça a pu aider. Enfin, J'ai ai vu quelques retours, euh, quelques remerciements. Je pense que ça a aidé mmh. beaucoup de personnes. Merci beaucoup. Euh, en tout cas, nous, on vous souhaite bah, une belle fin de vacances, une belle rentrée. Ouais, merci. Ouais. Euh, ça va être une belle aventure là, qui commence pour oui. vous donc euh, bravo merci à vous tous qui nous avez suivis ce soir si vous avez encore des questions n'hésitez pas à les poser sur le chat on peut on ouais. peut aussi en discuter demain par téléphone il n'y a pas de problème un petit bonjour à tous ceux qui regardent le replay aussi d'ici voilà, quelques jours si exactement. vous avez des questions pareil n'hésitez pas à nous les poser à nous appeler directement Ouais, bah avec, avec plaisir Anne merci à vous de nous avoir suivi merci Laurie et puis bah, encore une fois un petit clin d'œil à la Pond Mandela si vous étiez avec nous ce soir aussi Merci à tous. Merci à et tous. Et vous faites une bonne soirée. Bonne fin de soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.